4 à Disney, on s'en va Magic Kingdom, ça va être magique. Le Yeti vient de manger. Puis d'un fois, il t'a fait les rails. Est-ce que t'as allé dans... où est-ce que les rails étaient cassés? Oui, Là on voit une onde de abominable. C'était comme ça! C'était comme dans le Coupe du pas Monde. C'est pareil, toi, là. Hein? La Coupe du Monde, tu l'as jamais fait. Est-ce que tu ça sais comment c'est comme pique la Coupe du Monde? Non, non, non, un peu comme ça. Première entrée à Magic Kingdom. Ça, c'est le château de Cendrillon, et là, on va entrer dedans. On va rentrer dans la grotte bientôt. La grotte fait à l'air climatisé. J'ai pas de problème du tout. Il y a même des bois. ça fait une heure et demie déjà qu'on attend. Je pense qu'il reste au moins un 45 minutes. Deux heures plus tard dans les maritimes. Ça fait 2h50 qu'on attend ici. Mais on a décidé de le faire quand même parce qu'on attend d'avoir une passe-passe qui va donner à ma belle-mère qui attendit pendant tout ce temps-là une passe pour y aller, elle aussi, sinon on aurait tout perdu. Je dois avouer que les enfants ont commencé à s'approcher dessus ça fait très longtemps. On a fait deux sorties de toilettes, départ à la file, refaire la pile. Ça c'est toujours agréable. Oui, trois heures pour un manège, c'est quand même pas fait. Je suis sûr que ça va être très bien. C'est mieux, beaucoup mieux pas de chapeau. On est dans le dernier stretch. Dernier, dernier. Je pense qu'il reste 5 minutes. On fait dit ça, ça fait une heure et demie, mais ça va bien. Oh bonjour! My, oh my, my! I love it! C'est ça! Là, hein? Moi, ai ça toi. tu ça! C'est oh, ouais, ai ça! j'ai ouais. tu ça c'était chouette, c'était pas trop hein? il avait peur, hein? il y avait les droïdes, une dro petite montée. Ça <métant> Michel, tu aimé ça? Vraiment beaucoup! Fais-tu ramasser la passe pour pas qu'on l'ait perdue? C'est toi qui l'as. Ok, on, on l'a eu. Et voilà! <métant> Aujourd'hui, on était venu à la table de Belle. C'est vraiment spécial d'arriver, tu payes une machine, tu commandes sur l'écran tu vas t'asseoir puis ils ton lunch. Peu importe ce côté. Le soir, je pense que c'est euh, Signature Service. Euh, puis c'est encore plus fancy. Il est pas mal plus Oui, c'était bien là. C'était Big Thunder Mountain Railroad. Bon, là je l'ai faite là, puis j'étais très content. C'était bien. Euh, on était bien. On est dans la sphère de Dumbo. En fait, c'est une salle d'attente. T'envoies tes enfants, puis là, ils nous donnent un buzzer, puis quand on va être prêt, ça va buzzer, puis on va être capable de retourner attendre dans la file, imagine. Pendant ce temps-là, les parents, eux autres, il travaille. Ça pose, ça veut dire que c'est la wow. Qu'est-ce qu'il a en fait, là no. Go, go, go, il va. Michelle est vraiment forte, parce qu'elle est capable de partir de 9h le matin et se rendre jusqu'à minuit le soir parce que, avec toutes les enfants, toute la gang. Là, il est 8h30, on est en face d'espèces de choses de, de belles. Là, là. Le, le grand-père vita... est mort, le grand-père est mort. Il exagère. 10 on est quand même euh, c'est le à 6h30, on est arrivé au parc à 9h. Grand-papa, lui, est en pleine forme encore. Non, il est mort. Bon, fait que. En retourner, il se met à pleuvoir, mais ça, c'est bien correct. C'est pas a... un problème. Ils vont arriver tout détrempés, ils vont être gelés, mais c'est pas grave. Ils peuvent <rire> passer, faire un manège de plus, c'est extraordinaire. first <rire> of all. Let me And so that is, right here is our Now remember, man doesn't know you're here. Prenez-le! Prenez-le prenez et prenez dis merci! Bye-bye! <rire> de gens ici, j'espère qu'on n'a pas perdu personne. On est séparés, ça fait déjà cinq minutes. Michel! Ok, je pense qu'ils sont à la sortie. On y va. Content d'avoir attrapé les Ben oui, c'est impressionnant. Il dit moi, quand Michel a encore des questions à poser, c'est pas c'est pas facile là. C'est pas fini.